Moi je m'appelle Tai Wang, Tai c'est mon prénom, Wang c'est mon nom de famille, on me connaît aussi sous le pseudonyme Shindei sur internet et je suis euh, musicien, euh, multi-instrumentiste, compositeur. Euh. Ouais, c'est un peu compliqué mais grosso modo je fais des vidéos musicales sur internet. Au niveau de mon setup de batterie, ça a beaucoup changé du coup euh, par, par, au cours des nombreuses années où j'en fais. J'ai tenté beaucoup de choses différentes. J'ai eu des setups où je ne mettais aucun tome, des, des setups où je mettais un seul tome, mais celui-là, pas celui-ci, vous voyez le, le coup du truc. Euh, J'ai essayé de mettre les, les, les, les, le tabouret très bas, le tabouret très haut. Et je suis resté, au final, je pense dans les peut-être cinq dernières années, à un setup qui n'a pas trop bougé. C'est euh, je joue en deux tomes, donc l'aigu et le grave, voire un deuxième floor tome si possible, mais en général c'est pas trop présent sur les sur les batteries qu'on s'échange ou quoi que ce soit ça reste un, une configuration à deux tom tom donc je garde que les deux là je place le tom euh, euh, aigu très bas de manière à ce qu'on me voit bien et je place aucune cymbale euh, devant moi en fait je les place vraiment très très loin sur les côtés la ride très très bas aussi qui permet d'avoir la ride très bas et les cymbales très très avec beaucoup d'envergure beaucoup d'envergure comme ça et surtout elle ne cache dans aucune direction euh, moi en fait Parce que je trouve souvent que les, certains batteurs sont très cachés par leur instrument. Et moi je trouve ça dommage de ne de pas voir, voir l'instrumentiste. C'est le seul instrumentiste qui est caché comme ça. Et c'est vraiment dommage. Donc jouer avec un setup très ouvert, très aéré, avec des, des, des, des, des tomes mis très bas, je pense que ce qui m'a influencé c'est pas mal le batteur d'Apocalyptica qui fait ça. Qui met tout très très bas et qui met ses cymbales très très loin, histoire d'avoir beaucoup d'air. Au niveau des marques, moi j'utilise une Tama Rockstar sur scène. Mais je, je suis fan de tout ce qui est Tama en général, Superstar, Silverstar, tout ça. Et au niveau cymbales, euh, Sabian. Donc j'ai des Sabian AX A, et, euh, et B8. Euh, moi je reste sur Sabian. Après, le truc c'est que c'est des cymbales haut de gamme, donc assez cher. Mais, euh, mais voilà, d'occasion en investissant tout simplement, euh, on peut se faire un setup assez complet. Donc de base, deux crash, 1, hein, 17, 16. La China, 18. Une ou deux splash, 8 et 10. Euh, Charley 14, euh, Charley B8 14, euh, Ride 20, après les tomes je fais du 12-16 en général, Snare 14, et euh, j'aime bien avoir euh, tout ce qui est cymbales ozone, vous savez les cymbales avec des trous dedans, 6 trous dedans, j'aime beaucoup en avoir une, mais euh, disons que c'est cher et très gadget en fait, ça reste une cymbale d'effet euh, supplémentaire, et quand tu as déjà deux crashs et une china, je pense que tu as déjà assez de flexibilité dans ton jeu. Quoi. Voilà globalement. Je pense qu'il y a deux notions intéressantes dans le fait d'avoir commencé par la batterie et que je note surtout quand je discute avec d'autres musiciens qui ont commencé par un autre instrument par exemple. La batterie a une relation avec le rythme et la coordination que très peu d'instruments ont. Et je dirais même qu'il y a un deuxième axe, c'est que il y a, à part dans peut-être l'électro ou le hip-hop, tous les styles de musique acoustique ou électro-acoustique ont euh, de, près ou de, loin, euh, de près ou de loin une relation avec la batterie. Et le problème, c'est que la batterie a un jeu, euh, un, un jeu qui est unique euh, par rapport aux autres instruments. Euh, une, même les instruments à percussion ne sont toujours pas pareil, il n'y a pas forcément la même notion de coordination. Et je note que beaucoup de compositeurs qui n'ont pas forcément des notions en batterie ont souvent des, comment dire, euh, les, des, des symptômes du genre euh, écrire des parts injouables ou pas naturelles du tout, avec aucune dynamique, tout ça. Et comme la batterie, et je pense que beaucoup de compositeurs seront d'accord avec moi, est euh, vraiment le soutien rythmique de tous les morceaux dans lesquels elle figure, c'est très important d'avoir une relation au jeu de batteur très très fine et très euh, dynamique. Et ça, c'est ce qui m'a permis de l'avoir en, en commençant par la batterie, c'est du coup de, de pouvoir écrire et programmer, notamment quand il s'agit de parties programmées, des parties de batterie plutôt réalistes et plutôt euh, dynamiques, plutôt cohérentes. Le deuxième axe, c'est que la batterie étant un instrument logistiquement compliqué, c'est-à-dire que c'est quand même l'instrument le plus bruyant et l'instrument le plus lourd et gros à transporter, avoir commencé par ça, ça m'a permis d'avoir une notion, comment dire, de la scène. Beaucoup plus lourde. C'est-à-dire qu'un chanteur, je pense, quelqu'un qui a, qui a que fait du chant dans sa vie, à moins qu'il soit vraiment très engagé dans son groupe et qu'il ait des notions qui viennent comme ça avec la solidarité, euh, il n'a jamais, je pense, été inculqué euh, au niveau de il faut transporter tout le bordel, il faut le monter, c'est le bordel. Mais quand tu es batteur, tu sais d'office que tu vas avoir face, devoir faire face à plein de problèmes euh, dès que tu dois faire un concert. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir gérer l'aspect logistique de tout le groupe entier je pense que ça m'a aidé beaucoup dans cet aspect-là. Voilà.